Satan a convoqué une convention mondiale. Dans le message d'ouverture à ses esprits mauvais, il a dit « Nous ne pouvons pas empêcher les vrais chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher d'avoir des valeurs conservatrices, mais nous pouvons faire quelque chose d'autre. Nous pouvons les empêcher de construire une expérience intime et durable avec Christ. S'ils obtiennent cette connexion avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Donc, laissez-les aller à l'église, lire leur Bible et avoir leur style de vie conservateur, mais voler leur temps, afin qu'ils n'aient pas le temps d'avoir une relation intime avec Christ. Voilà ce que je veux que vous fassiez, les distraire de l'attachement à Jésus-Christ et du maintien de cette connexion vitale tout au long de la journée. « Comment ferons-nous ça » ont-ils demandé. Gardez-les occupés dans les choses non essentielles de la vie et inventez de multiples plans pour occuper leur esprit. Tentez-les à dépenser et dépenser et à emprunter et emprunter convaincre les jeunes épouses qu'elles doivent travailler et les maris qu'ils doivent travailler six jours par semaine pendant 10 à 12 heures par jour, afin qu'ils puissent se permettre leur train de vie. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants, tandis que leur famille se disloque. Bientôt, leur maison n'offrira aucune échappatoire à la pression du travail. Surstimulez leur esprit, afin qu'ils ne puissent pas entendre cette petite voix calme. Incitez-les à écouter la stéréo pendant qu'ils conduisent. Faites qu'ils gardent la TV, les vidéos ou les CD constamment allumés dans leur maison. Assurez-vous que tous les restaurants et magasins dans le monde diffusent constamment de la musique. Cela va brouiller leur esprit et briser leur union avec Christ. Emplissez leur esprit d'informations et de météo 24 heures par jour. Envahissez leur temps dans la voiture avec des panneaux d'affichage lumineux. Inondez leur boîte mail et leur boîte à lettres d'immondices et de courriers indésirables pour les faire chuter. Même en vacances, laissez-les être excessifs. Faites-les revenir de leur congé, épuisés, inquiets et non préparés pour la semaine suivante. Ne les laissez pas aller dans la nature. Envoyez-les plutôt dans les parcs d'attractions, les événements sportifs, les concerts, les cinémas et les centres commerciaux. Et quand ils se rencontrent pour une communion spirituelle, ne les laissez pas parler de quoi que ce soit de profond ou de ce qu'ils affrontent. Découragez-les d'aimer sa présence quand ils sont ensemble. À la place, faites qu'ils craignent de s'ouvrir et remplissez leur temps de bavardage, de bavardage futile, de rives frivoles, et de potins afin qu'ils partent avec des consciences troublées et des émotions perturbées. Laissez-les participer à la conquête des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes, afin qu'il n'ait pas de temps pour chercher la force de Christ. Bientôt, ils travailleront avec leur propre force, sacrifiant leur famille et leur santé pour la vision. C'était presque une convention à la fin les esprits démoniaques se sont rendus avec empressement à leur mission entraînant les chrétiens partout à être occupés par la vie et à les éloigner de celui qui est la vie ont-ils réussi vous jugez de la part de jésus-christ le témoin fidèle le premier né des morts le prince des rois de la terre à celui qui nous aime qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.